Bon bah évidemment, je savais pas qu'on traversait la Seine J'allais justement dire Oui oui oui oui, oui. J'allais justement dire que c'était euh, plein mais calme Jusqu'à l'arrivée du paquebot Salut tout le monde, j'espère que ça roule, que vous avez passé un bon week-end. Vous êtes en forme pour attaquer la semaine en début de cette vidéo Aucune d'une Ferrari. C'est pas déplaisant, c'est ça la région parisienne. Euh, je suis monstrueusement à la bourre. J'ai plus d'une heure de retard, alors j'ai pas d'heure de départ officiel mais. J'ai pas d'heure de début officiel mais bon l'entendement voudrait que j'arrive plus tôt que ça. Heureusement. J'ai une super collègue qui m'en tient pas rigueur pour l'instant et qui en plus regarde mes vidéos donc ça me permet de lui passer des petits messages comme ça. Mais force ressaisir les années 2023 c'est n'importe quoi. Demain il y a la grève, <coughs> mardi. On va essayer de s'occuper du SV si le magasin est ouvert. Et puis euh... et Puis voilà, j'ai kiné demain. Aujourd'hui tranquille, votre soir revend parce qu'il est 6h15 donc.. Euh été à la bourse sur quoi que ce soit enfin voilà quoi et vous alors votre week-end et votre semaine dites moi tout ouais oh, nickel je sais plus lequel d'entre vous me demandait c'est morgan je crois ce que ça donnait l'interfile en rebelle 500 euh, donc petite moto basse et pas trop trop puissante et ben bon là c'est sur le périph' donc c'est pas un très très bon exemple parce qu'il y a énormément de place entre les fils mais euh, moi je suis en SV 650 habituellement donc euh, roadster plus haut euh, voilà donc déjà la, la différence principale c'est que tu es plus bas donc tu passes mieux je dirais tu vois les rétros ils sont plus petits plus compacts, passe passes mieux euh, quand les voies sont plus serrées euh, maintenant je sais pas pourquoi je suis un poil moins confiant en interfile là dessus que sur l'autre Peut-être parce que j'ai mon habitude de la conduire ou je sais, j'ai pas trop le gab, bien qu'elle soit pas énorme, euh, voire plus petite que la mienne, enfin que, que le, la SV que je conduis d'habitude. Mais écoute, euh... ouais, ça, ça se fait très bien. Le, un des avantages principaux, c'est que le centre de gravité elle est bien plus bas que les autres motos, donc euh, elle est beaucoup plus maniable. Euh, les freins sont pas monstrueux, mais de toute façon c'est une 500 et si tu fais de l'interfil c'est que tu vas pas vite. Euh écoute, c'est un peu une réponse qui veut rien dire, mais grosso modo, il euh, n'y a pas de différence particulière. Euh, si tu, je ne sais pas si tu es motard ou pas, si tu pas motard, euh, tu t'y feras très bien, si tu motard, il euh, y aura des petites différences avec ce que tu connais déjà. Et ma foi, euh, ben voilà, hein, c'est pas... une très bonne moto, euh, très, a... très adaptée à la ville, en fait c'est ça que j'aurais dû dire, c'est que c'est très adapté à la ville, et donc à l'interfile. Euh, voilà, les... Bon les rétros sont pas ouf en termes de rétrovision, sont pas immenses après pour le comportement en interfile, ça dépend surtout de son pilote. Hein, et là, franchement, ça va, tu vois. Elle a un très bon moteur, je peux te permettre de pas trop rétrograder, euh, même si tu en sous-régime. Enfin, c'est plutôt confortable, tu vois. On voit que je suis à la bourre parce que les jours rallongent à vue d'oeil et il fait nuit, je suis pas arrivé au boulot encore, donc euh, pff, je suis vraiment mauvais élève. Non le à nous, là, allez c'est parti. Qu on qu'on aille chercher de l'essence ce soir. Évidemment, la veille des, des, du jour de grève. On aura plus. Allez, nous y sommes, sautez-moi bonne chance et on Oh, j'ai fait main congelée, ça fait 12 minutes que j'écoute des vocaux, il fait moins 3 degrés. Subitement, et il n'y a pas de périph ça Va être un bon retour comme on les aime. Chose magique, depuis que j'ai mis mon gant, j'ai mon froid à la main. Une belle invention. On va passer par là, jusqu'à Suren et compagnie, on va essayer de se faire un peu les quais de Seine J'espère que ça va pas changer parce que je fais ça de tête sur les souvenirs qui remontent il y a un moment Et ben voilà, typiquement Il a l'air d'y avoir une déviation, ah non c'est juste un, un petit chip-chac comme on dit par chez moi Heureusement. Non. Oh non on va passer chez Racheton Yanis. Bon, on y est là on y est mon mignon On arrive chez toi. T'as de la chance que je chope un casse à chaudner chez les gens à 1h34 parce que... T'aurais dû m'accueillir de gré ou de force. Hein. Bisous mon pote, bonne nuit, j'espère que tout va bien pour toi. Cet homme fou qui vous envoie de thé par la poste quand il vous les... <rire> quand tu vous les t'es un grand malade. Par contre, rachetons, t'aurais pu payer la facture d'électricité parce que là, ta ville, elle, elle est son main. on la vache. C'est vrai que moi j'ai payé les phares sur ma meule parce que... être radioactive ça fait plaisir oh, je suis bien content aussi parce que ce week-end on a joué un match avec le rugby décisif pour l'avenir du club c'était le match le fameux match de la montée en tout cas c'était le match de la première place du groupe qui a priori nous garantit la montée au niveau supérieur et on l'a gagné en pulvérisant les mecs qui étaient alors je sais pas s'ils étaient Deuxième très proche, ou premier et nous un match de retard, enfin il y a un truc comme ça, en tout cas c'était ce match là. On les a pulvérisés. Ils ont pas vu ouais. le jour. Vous nous avaient arnaqué à l'aller, ils nous pas pas dit. Je vais m'arrêter là puisqu'il y a du mazout. C'est chiant hein, par contre, un hein. vache. Mission plein à bord Hop, pour faire mieux je crois Allez, bonne chose de faite On va rentrer Putain, plus de euros le litre ça fait mal quand même hein. Vache Coup dur, contrôle à 2h du mat. Ça c'est coup dur. C'est jamais gratuit. Et eh bien merci tout le monde d'avoir attaqué la semaine avec moi. Je vais rentrer me réchauffer les mains. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ce jour de grève ne vous a pas trop embêté. Voilà, moi c'est tout à l'heure pour vous, ça vient de se passer. Donc, euh, bah écoutez, bonne semaine. A demain pour la prochaine. Ciao